Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de plusieurs choses concernant l'arthrose. L'arthrose et encore l'arthrose. Pourquoi Parce que véritablement, c'est un sujet qui est un peu mis sous le tapis. On ne parle d'arthrose que lorsque vous êtes à un stade extrêmement grave, à la limite du traitement possible. Or, comme je vous l'ai indiqué, dans euh, la vidéo les cinq étapes ou les cinq stades de l'arthrose, l'arthrose peut être diagnostiquée précocement et traitée précocement, ce qui permet d'en éviter le, la dégénérescence, l'évolution négative. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas fait Tout simplement parce que nous sommes dans un système de soins et non pas dans un système de prévention. Donc tout cela est dit mais, en fait, ça entre par une oreille, ça sort par l'autre oreille. Or, il faut impérativement que la prévention entre dans les mœurs médicales. Alors, ce qui m'a incité à faire cette vidéo alors que je suis en vacances pour une semaine et que normalement pendant les vacances, eh bien, on se repose, eh c'est un coup de fil que je viens d'avoir euh, d'un monsieur de 35 ans qui me téléphone en me disant, euh, voilà, j'habite un peu loin de chez vous, mais euh, peut-être que euh, vous pourriez faire quelque chose pour moi, parce que je souffre horriblement de la main, du poignet, de tendinite, je travaille sur ordinateur en permanence je fais de la saisie, et euh, on m'a dit qu'il n'y avait rien à faire que de prendre des médicaments, etc. Et donc, j'ai passé un quart d'heure avec lui, euh, d'abord, je l'ai incité à aller voir mes vidéos dans lesquelles je parle de ce sujet, de voir bien sûr euh, l'interview euh, qui, qui a été tournée, qui a été diffusée la semaine dernière avec euh, Anne Prunet, mais surtout je lui ai expliqué euh, est-ce qu'on euh, vous a dit de veiller à l'ergonomie Il m'a dit non, c'est quoi ça Eh bien, l'ergonomie, c'est d'abord. Euh, avoir de bonnes positions de travail et avoir des gestes qui ne sont pas des gestes qui blessent les articulations et la colonne vertébrale. Je lui dis, est-ce que vous, avez, vous saisissez, par exemple, il m'a dit que je saisis pendant des heures et des heures, et là ça fait trois jours non-stop, et euh, j'ai oh, de douleurs absolument atroces euh, dans, dans, dans les mains, les poignets, euh, les doigts, et je ne sais pas quoi faire et donc je pensais, j'ai vu votre vidéo sur les tendinites du poignet, donc je fais une vidéo sur ce sujet, et je voudrais savoir, est-ce que vous avez un collègue près, près de, de chez moi Je lui ai dit, c'est bien, un collègue, mais ça ne suffit pas, il faut aussi faire de l'ergonomie. Est-ce que vous avez une souris à axe vertical, une souris ergonomique Ben dis non, j'ai une souris euh, normale. Je lui ai dit, alors première des choses, allez abandonner ça. Deuxième chose, allez faire des radios de la colonne cervicale, parce que vous avez 35 ans, vous m'avez dit que ça faisait 15 ans que vous travaillez dans cette position, hein, donc de 20 à 35 ans, et donc il faudrait voir si vous n'avez pas un début d'arthrose cervicale, euh, parce que euh, c'est à ce moment-là qu'il faut agir. Il ne faut pas attendre d'avoir 60 ans, d'avoir une arthrose évoluée au quatrième degré, au quatrième stade pour agir. Vous avez 35 ans, vous avez des douleurs, des douleurs dans le bras, l'avant-bras, la main. Il se peut que vous ayez aussi alors, un problème de, de main, bien sûr, mais aussi un problème cervical. Donc il faut voir un ostéopathe, mais il faut y aller avec des documents. Hein, L'ostéopathe, il ne faut pas qu'il travaille dans le brouillard. Donc il faut que vous ayez des radios de la colonne cervicale, face profil de 3K, pour voir et ça ne m'étonnerait pas qu'on trouve chez vous déjà un début d'arthrose avec un début de pincement C4, C5, C5, C6 euh, et euh, un petit pincement au niveau euh, des cervicale ah, vous voyez, je vais vous montrer sur la colonne parce que ça c'est vraiment la, la chose qu'il faut absolument voir donc voilà la colonne cervicale avec une courbure normale si vous travaillez la tête penchée en avant pendant des années, des années, des heures par jour et des jours, plusieurs jours par semaine, eh bien, qu'est-ce qui va se passer Votre colonne cervicale ici, vous avez la tête penchée en avant. Si on ne vous a pas appris ce que c'était que l'ergonomie, si vous n'avez pas un siège adéquat, ce qui va se passer, c'est que votre colonne, elle va petit à petit se réduire. Donc, vous voyez, perte de courbure. Perte de courbure, et perte de courbure, ça veut dire quoi Ça veut dire que le poids de la tête, qui est quand même, je le répète, de 5 à 7 kg, va appuyer non plus sur l'ensemble des vertèbres, mais sur une à deux vertèbres. Hein, vous voyez ces deux ici, là qui sont au sommet de la courbure, et ce qui va donner à la longue une véritable inversion de la courbure. Vous voyez Et ça, on peut avoir ça à 30, 50, 40, 50, 60 ans. On peut avoir ça très jeune si on a un accident du genre coup de lapin, par exemple. Alors, ce cas de 35 ans, justement, m'incite à vous parler du, de, de ce qu'on appelle les redressements de courbure. Hein? Alors, vous avez deux courbures qui se redressent, hein, ce sont les courbures cervicales et la courbure lombaire. Hein, la courbure lombaire, qui normalement, vous voyez, vous avez une courbure comme ceci, lorsqu'elle se redresse, c'est que vous avez un pincement au niveau des disques ici, vous voyez voilà. Voilà, et là vous avez un disque, ici, vous voyez, ici, un disque avec une hernie discale. Hein, donc ça, là c'est une hernie discale importante, mais souvent il n'y a pas de hernie discale, mais une simple protrusion, c'est-à-dire une, une, un bombement du, du disque vers l'arrière de la vertèbre, qui ne donne pas de hernie discale avec des sciatiques paralysantes, mais qui donne des douleurs lombaires euh, latérales, une hein, douleur euh, comme si euh, a, vous sentiez quelque chose qui vous écrasait ou une pointe, une douleur relativement aiguë qui est due au nerf sillu vertébral qui est situé juste au, ici à ce niveau. Donc ça donne des douleurs sur le côté comme ça. L'asiatique donne une douleur qui descend dans la jambe. Voilà. Donc il faut impérativement, si vous avez des douleurs qui datent de plus de 3 mois, qui sont récidivantes, faire des radios. Je vois des personnes qui souffrent depuis 20 ans, qui sont soignées depuis 20 ans et qui n'ont pas de radio, c'est un véritable scandale. C'est une hérésie médicale. Voilà, au niveau de la colonne dorsale, au niveau de la colonne dorsale, alors là c'est exactement l'inverse, donc c'est une syphose, et ce qu'on voit souvent, et vous voyez, je, là, je viens de recevoir aujourd'hui des radios d'une de mes patientes qui a eu le Covid, qui a toussé beaucoup. Vous voyez, qui a toussé beaucoup. Elle n'est pas tombée, elle n'a pas eu de chute. Elle a toussé beaucoup. Eh bien, qu'est-ce qu'on a. C'est une personne de 60-65 ans qui a de l'ostéoporose. Qu'est-ce qu'on a trouvé sur la radio que je lui ai demandé de faire Parce qu'on lui a fait un IRM, parce qu'on croyait que c'était les poumons, elle avait des douleurs. Euh, elle avait des douleurs dorsales, douleurs poitrines, etc. On a pensé que c'était une inflammation des poumons, donc on a fait un IRM. On a trouvé des problèmes vasculaires, hein, ce qui est une, une suite euh, euh, connue hein, du Covid. Mais surtout, euh, elle avait toujours mal et elle est venue me voir et j'ai déterminé des douleurs au niveau des vertèbres, je dis moi, votre IRM c'est bien, moi, ce que je veux, c'est une radio face profil 3 quarts. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu sur la radio Fracture tassement de la septième et de la huitième vertèbre dorsale. Donc, c'est une personne qui avait déjà une syphose, eh bien, avec ses vertèbres dorsales, eh bien, ça lui donne une, une, une augmentation de sa syphose, et bien sûr, euh, il ne faudra plus qu'elle porte de poids, donc, comme c'est une artiste, ça va être difficile pour elle de, de soulever ses, les objets qu'elle fabrique. Enfin bon, elle s'organisera. Mais, vous euh, voyez, il est très important de faire des radios pour déterminer avec précision la nature des problèmes. La nature profonde. Hein, il ne faut pas se contenter de voir en surface. Parce qu'il ne faut pas se promener avec... Euh, des vertèbres comme ça, euh, tassées, euh, sans rien faire. Parce qu'il suffit de faire un geste supplémentaire et la vertèbre peut s'effondrer, hein, parce qu'après la fracture elle continue à s'effondrer s'il euh, n'y a pas un, une contention euh, stricte euh, avec un plâtre ou de l'astoplace ou un corset pour empêcher le tassement. Donc ça c'est vraiment capital parce que vous pouvez après risquer un problème de compression médulaire. Voilà. Bon, tout ça, ce n'est pas très réjouissant, mais euh, simplement pour vous dire que ce qui est réjouissant, c'est qu'on peut faire de la prévention, mais la prévention doit être faite le plus tôt possible. Il ne faut pas attendre euh, que l'arthrose ait évolué au stade 3 et 4 pour agir. Donc, euh, revoyez ma euh, vidéo sur euh, les stades de l'arthrose, vous comprendrez mieux. Et si possible, dépêchez-vous pour aller voir si vous n'avez pas vu l'interview euh, qui est animée par Anne Prunet euh, pour euh, les éditions nouvelle Pages. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Euh, prenez soin de vous. Euh, allez voir mes vidéos. Inscrivez-vous surtout. Alors ça, c'est ce que je vous conseille. Abonnez-vous à ma liste, euh, à ma chaîne YouTube. Euh, Inscrivez-vous aussi à mon euh, Facebook groupe et vous recevrez ainsi euh, toutes les, les nouvelles, mes nouvelles euh, fabrications, enfin si je puis dire, mes nouvelles réalisations, mes, mes vidéos. Et vous avez des formations en cours, donc je ne peux pas me couper en 10 c'est pour ça que ça va lentement, parce que c'est un énorme travail. Je vais développer après ce qu'on appelle le, le bilan ostéopostural pour tous. Hein, C'est vraiment quelque chose de capital en ce qui me concerne. Je considère que tous les enfants devraient être vus une fois par an par un osteopathe post pour dépister les problèmes de pieds, de genoux, de colonne vertébrale dès leur début. Ne pas attendre qu'il y ait une épiphysie dans l'adolescence, ne pas attendre qu'il y ait une scoliose, ne pas attendre l'âge adulte pour découvrir qu'il y a une scolose de l'enfance ou de l'adolescence la qui n'a pas été soignée, c'est lamentable. On est soi-disant euh, les champions au niveau médical, et eh bien à nous de le prouver, en instaurant des techniques fiables, qui sont à la portée de tous, qui sont économiques, parce que la prévention, hein, je le dis, je redis, lorsque vous dépensez, 1 euro en prévention, vous économisez 2 euros en soins. Et quand je dis 2 euros, c'est peut-être plutôt 5 ou 10. Mais bon, enfin, restons euh, à 1 pour 2. Et ça vous montre déjà qu'il y a beaucoup d'économies à faire, qu'il serait mieux investi à l'hôpital pour recruter des infirmières, etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans cette polémique, mais simplement, eh bien, euh, je vous annonce que nous allons continuer à développer cette méthode parce qu'elle répond à un besoin. Quand je vois les, les centaines et les centaines de mails que je reçois de coups de téléphone de toute la francophonie suite à l'interview donnée à, à Nouvelle Page, je trouve qu'il y a là une dynamique qu'il faut encourager, une dynamique prévention santé durable. Et je vous demande de vous y associer. Donc, je vous demande de, bien sûr, si ça vous a plu, de liker cette, cette vidéo, pour m'encourager à continuer. Je compte sur vous, je vous dis bonne santé, prenez soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.